Bonjour à tous, bienvenue euh, bah, pour cette nouvel, euh, nouvelle année au Moulin Digital, euh, nouveau café outil, nouvelle année donc, euh, des nouveautés. Euh, ce café outil est présenté par Jean-Philippe et on se lance pour la première fois sur un LinkedIn en live. Et LinkedIn, c'est quelque chose que toi tu connais bien, Jean-Philippe, ça va être l'objet de ce café outil, tu vas nous raconter ça un, un petit peu. On a d'autres nouveautés aussi euh, en 2022. On a oui. un prochain Café outil qui va parler de quoi Qui va parler des podcasts. C'est une tendance assez forte. Bonjour à tous. Euh, une tendance assez forte en 2021 déjà et 2020 aussi. Et donc, on va aborder comment les podcasts peuvent être utilisés par vous-même dans le cadre de votre activité. Ça sera le 4 février. Et comme les Cafés Outils se déroulent toujours un vendredi à 9 h ça sera toujours un vendredi à 9 h Après, on a aussi une opération qui revient. Un comeback de Mardinov, puisque le 15 mars prochain, à 18h, on réorganise Mardinov. Euh, le principe de Mardinov, c'est de faire pitcher 5 startups, 5 projets innovants du territoire de la Drôme, qui viennent présenter en 5 minutes chacun leur, leur innovation. Et puis autre format aussi, le 17 mars, euh, on va à La Fabrique, à Albon. Ça, c'est dans le nord de la Drôme. Voilà, vers Saint-Vallier, au-dessus de Saint-Vallier, avec euh, une thématique plus large sur les réseaux sociaux dans votre activité professionnelle. À 18h30, pardon. 18h30. Bonjour Philippe. Ce n'est pas tellement un secret dans l'équipe, c'est vraiment toi, euh, le, le fan <rire> et l'expert LinkedIn. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ou qui n'ont pas, pas suivi les dernières mises à jour de, de LinkedIn, tu vas nous en parler. Est-ce qu'on a quelques chiffres pour se rendre compte de ce que c'est LinkedIn Parce que c'est vraiment dans le monde professionnel, euh, c'est vraiment le réseau social majeur. Est-ce que... Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui compte, qui pèse Oui, ouais, alors qui pèse de plus en plus. Euh, D'abord, au niveau des chiffres, euh, les chiffres sont assez impressionnants, à la fois en volume et à la fois en croissance. Euh, puisque c'est 800 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui, LinkedIn, à peu près 200 millions par continent, 200 millions USA, 200 millions Europe, 200 millions Asie, et puis le reste réparti sur les autres continents, euh, euh, pays. pardon, Et sur ces 800 millions, statistiquement, ça c'est les profils, le nombre ouais. de profils existants, un sur deux est actif en moyenne. En France, c'est un peu plus qu'un sur deux. Euh, en France, c'est un, un presque 60% des, des profils qui sont actifs. On est sur des volumes importants en France aussi, puisque c'est 23 millions aujourd'hui de profils en France. C'est à peu près le même, le même chiffre qu'Instagram, qu qui est quand même un volume euh, d'utilisateurs aussi très important. Et surtout, on a une croissance assez exponentielle depuis 2008, parce que c'est apparu en France en 2008. Ça a été créé aux US en 2002, donc ça a 20 ans. Donc, c'est son anniversaire à LinkedIn. Enfin, ça sera son anniversaire en novembre, en fait, pour de vrai. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait aussi au début de l'année, pour fêter un peu les 20 ans de LinkedIn. Il euh, euh, y a un truc qui a, qui a été un peu, rêve, un peu, comment dire, un tournant un peu. C'est en 2016, Microsoft a racheté LinkedIn. Ouais. Euh, et depuis que Microsoft a racheté LinkedIn, ça a vraiment explosé. Avant, il y avait d'autres réseaux. Je ne sais pas si certains ont connu Viadeo. Viadeo, c'était un réseau au départ français qui est devenu mondial après. Et en gros, ils se tiraient un peu la bourre tous les deux. D'un côté euh, LinkedIn, d'un côté via, euh, Viadeo. Et depuis que Microsoft a racheté LinkedIn, ben, Viadeo s'est effacé. Et Aujourd'hui, c'est presque particulier, un peu bizarre même. Il n'y a plus qu'un seul vrai réseau social professionnel au monde, LinkedIn, qui a pris la place, qui a pris toute la place. Et voilà. Et donc. Euh si je raisonne pour moi, euh, potentiellement, il y a 23 millions d'autres professionnels français avec qui je peux en entrer en connexion. En France, bien évidemment, mais aussi dans le monde, tu le disais. Mais le pire, c'est que c'est vrai. <rire> non, mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est-à-dire que potentiellement, on va le voir tout à l'heure, mais quand vous faites une recherche, si vous allez dans la barre de recherche de LinkedIn, vous ne mettez aucun critère et vous faites « entrer. Il vous, propose, ben, il vous propose 800 millions de, de profils. Est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui suivent là maintenant le live de faire euh, le, le, test le test puisque vous êtes sur LinkedIn tant qu'à faire Vous allez dans la barre de recherche. Ben, je vais même vous le montrer. Normalement, ça doit marcher, Xavier, si je le fais en direct. Et si je fais recherche et que je ne tape rien. On a peut-être oublié de le préciser, mais les oui, personnes qui sont dit, à distance, si vous avez des questions à Jean-Philippe, si vous avez des questions à la salle, puisque là, ils sont bien silencieux, mais en fait, on a un public devant nous. Ils sont là avec nous pour nous soutenir. Merci beaucoup. Elles euh, alors du coup 23 millions Non plus, parce qu'on a accès à tous les, tous les utilisateurs mondiaux. Et quand mmh. je fais dans la barre de recherche ici, là, je, je fais entrer et que je vais chercher ici, je vais filtrer par les personnes, les profils en fait, dans LinkedIn vous avez environ 786 millions de personnes qui sont accessibles. Bon, je pense qu'il y a de quoi faire avec 786 millions, et il y a même beaucoup trop de personnes dans ce, ce réseau-là, mais ça montre quand même que c'est un vrai réseau de personne à personne, un vrai réseau humain, pas humain... Si, un vrai réseau de personnes à personne. et l'idée, c'est dans ce réseau-là de faire des choses, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je reviens sur le chat, quand même, c'est important. C'est notre première sur LinkedIn Live, donc n'hésitez pas à tester avec nous aussi, même ceux qui sont dans la salle, de nous poser des questions, d'interagir avec nous dans le, dans le chat de, de, de LinkedIn. Juste une petite précision quand même par rapport au, au profil français, à la partie française. Euh, J'ai repéré, enfin, il n'y a pas très longtemps, euh, ce qu'ils appellent les top influenceurs euh, mm -hmm. sur LinkedIn. En France, la troisième, donc le, le, le premier c'est Emmanuel Macron, le euh, deuxième je ne sais plus qui c'est, le troisième c'est Anne-Sophie Pic. Une valentinoise. Oui, une valentinoise, et qui est quelqu'un qui fait autre chose que du numérique, autre chose qu'une profession qu'on a l'habitude, ou, ou conseil, ou consultant, etc. Mmh. Et qui fait un métier qui, a priori, on se dit, mais ce n'est pas, pas, pas son réseau de, de prédilection. Donc ça montre que LinkedIn aujourd'hui, c'est complètement ouvert au niveau des profils, mmh. et qu'avant on était quand même sur des profils très cadre, sup, sup, International. Et, et maintenant... puis, tertiaire là, pour le coup, euh, l'exemple que tu donnes, c'est quelqu'un qui est euh, du monde de la restauration et a priori, on se dit que LinkedIn n'est pas forcément adapté pour eux. Exactement. Euh, pour revenir après sur les chiffres, et ben, 3 500 000 profils français utilisent LinkedIn chaque jour. Donc, je pense que là-dedans, ça montre que vous avez largement de quoi faire pour trouver un réseau, pour trouver des partenaires, pour trouver des clients, pour trouver euh, ou pour même vous faire exister ou pour même trouver euh, et rencontrer des gens. Parce qu'un des enjeux de LinkedIn, quand même, c'est pas rester sur un mode euh, réseau social numérique, mais c'est aussi de passer dans la vraie vie. Et est-ce qu'on sait quelle est la principale motivation des gens à, à rejoindre ce réseau social Alors, il y en a plusieurs. Il y a effectivement une motivation liée à l'emploi, je cherche un travail ou je cherche quelqu'un. Ah, finalement, c'est une, un, une place de. Enfin, c'est un job board Est-ce que c'est est -ce est simplement un endroit où je vais télécharger euh, des offres d'emploi ou un CV C'est une grosse partie de LinkedIn. Ça, la partie emploi, est une, a, historiquement, a toujours été une grosse partie de LinkedIn et toujours une grosse partie de LinkedIn, euh, euh, la partie travail, chercher un job ou, ou, ou recruter quelqu'un, des pépites. Il y a une deuxième motivation qui est tout simplement travailler son réseau. Travailler son réseau professionnel. Et travailler son réseau professionnel, on le sait tous, hein, ça va servir un jour pour son travail, mais ça peut pour, son, pour, son, pour un futur emploi, mais ça sert pour son activité au quotidien. Euh, il y a une troisième motivation, c'est de trouver du contenu. Faire sa veille. Finalement, ma veille professionnelle, je peux la faire sur Peut-être, Oui, faire sa veille bien sûr, mais peut-être plus précisément, trouver un conseil trouver un tuto et finalement quand on, on se rapproche finalement de ce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui comment faire un truc comment trouver une réponse à et du coup si vous, vous vous positionnez en tant que producteur d'information positionnez-vous aussi comme ça euh, bah, je peux apporter un conseil je peux apporter une idée je peux apporter une, un tuto je peux apporter une façon de faire donc euh, ça c'est une très grande majorité des en tout cas, des contenus qui sont engageants. On verra après ce que c'est. mais Des contenus qui performent en termes de, de, de partage, d'interaction. De, voilà. Est-ce qu'on peut faire un rapide sondage dans le chat, mais peut-être aussi déjà avec vous dans la salle Est-ce que euh, certains d'entre vous ont trouvé un emploi actuel ou passé via LinkedIn Bien joué. Oui, ah. monsieur. Alors, moi, je suis à l'écran, mais je plaide coupable. D'accord, il y a une personne qui a trouvé euh, okay. via LinkedIn. Ouais. Alors, pour être concret, du, euh, comment dire, du travail, mais via du partenariat. Okay. D'accord. Mais c'est quand même, euh, voilà, c'est puissant parce que la personne rencontrée, dans la vie de tous les jours, j'aurais jamais pu prendre contact avec cette personne sans ce réseau. Donc, euh, trouver du travail par mise en contact. Bah, parfait, c'est un bon exemple. Moi, j'ai d'autres exemples qui me viennent de trouver des clients, mmh. des clients improbables, des clients euh, qu'on n'aurait jamais pu imaginer autrement que par LinkedIn. Euh, en termes de fonctionnalités dans LinkedIn, quand même, pour préciser, là, on parle beaucoup de profil. C'est l'usage principal que chacun fait dans LinkedIn, qui est un peu différent dans Facebook. Facebook, on a le profil, la page. La page devient assez importante et même Facebook pousse à ce que les entreprises utilisent la page. Dans LinkedIn, c'est un peu particulier. Le profil reste quand même l'utilisation principale de chaque professionnel, même si on retrouve des pages, des groupes, une messagerie euh, et un fil d'actualité, comme dans Facebook. Donc finalement, on se rapproche quand même d'un usage réseau social entre guillemets classique, mais avec un usage pro, avec un but professionnel. Ok, donc moi je suis convaincue euh, par euh, l'importance de LinkedIn en tant que professionnel. Bon maintenant, comment je fais pour me l'approprier, euh, les, les trois étapes clés pour euh, être performante avec Facebook, ben, avec, la première, Facebook avec LinkedIn, avec tu, tu m'as induite. La première, c'est ben, créer son profil. Et, si, et je pense que parmi ceux qui sont présents, à la fois présentiel et à la fois distanciel, il y a peut-être aussi l'optimisation du profil, parce que si vous êtes là, vous avez probablement déjà un profil LinkedIn. L'idée, c'est de l'optimiser, c'est ce qu'on va voir. Et une fois qu'on a son profil optimisé, c'est d'aller partir en réseau, euh, développer son réseau, animer son réseau, travailler son réseau. Et troisième modalité, et c'est celle que j'aimerais pousser un peu plus, c'est être actif. Alors Développer son réseau, c'est déjà être actif, mais on peut le faire autrement encore. Donc la première étape, ça va être que de créer et d'optimiser son profil. Il faut, voir un, il faut avoir en tête une petite chose, c'est que l'intérêt de ça, ce n'est pas seulement dans LinkedIn. Euh, travailler son profil, ça sert aussi à être trouvé sur un autre outil, un peu connu, qui commence à, à se développer, qui s'appelle Google. Et quand on tape votre nom et votre prénom, c'est que votre profil LinkedIn sorte le plus haut possible. Et ça, c'est un, un moyen d'accès, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, l'information, on la cherche d'abord dans Google, avant d'aller dans un réseau social. Et là, LinkedIn vous dit, ben, je vous donne la main, allez-y, vous pouvez être trouvé et trouvable via Google. Donc, travailler son profil LinkedIn, c'est aussi travailler son référencement Google et sa présence web, finalement. Donc, c'est beaucoup plus large que LinkedIn pur. Et est-ce que c'est euh, valorisé d'apparaître, euh, par, par exemple, moi j'ai plein d'homonymes, mais on est très nombreux à avoir plein d'homonymes. Est-ce que c'est valorisé d'avoir euh, son profil parmi euh, les plus hauts de la? Mais oui, bien sûr, c'est aujourd'hui les ben, je parle, Si on parle d'emploi, les recruteurs vont taper votre nom et votre prénom euh, lorsqu'ils reçoivent une, une candidature. Les, enfin, la recherche d'un nom prénom dans Google se fait très fréquemment. Donc, euh, d'apparaître le plus haut possible et d'apparaître en face d'une recherche devient un enjeu fort. Quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment du référencement autre que dans LinkedIn pur. Les éléments qui sont importants sur un profil, ben, vous le savez tous, hein, mais la première chose qu'on voit sur un profil social, c'est la photo, quel que soit le, le réseau social d'ailleurs. Hein, euh, le premier élément, quand on existe sur un réseau social, c'est qui vous êtes. Mais c'est dans la vraie vie, c'est pareil. Hein, dans la vraie vie, on se regarde, on se, on se découvre. Et donc, l'idée, c'est que là, on est sur un outil dématérialisé. Comment, euh, comment, on, comment on dit ce qu'on est à travers une photo Et là, il n'y a pas de réponse type, hein, parce qu'on voit plein de trucs sur le net, euh, sur les bonnes façons de pr présenter une photo. Il n'y a pas de règle. Hein. La seule chose, c'est de choisir, choisir l'impression que vous voulez donner. Et ça va dépendre si vous êtes en recherche d'emploi ou pas en recherche d'emploi, si vous êtes en recruteur, si vous êtes purement euh, en activité créative, pas créative... Donc, il faut faire attention aux règles un peu qui, qui, se, qui pourraient circuler. Euh, disons que la première chose, c'est d'en avoir une, parce qu'il y a encore beaucoup de profils LinkedIn qui n'ont pas de photo. Et en gros, c'est bizarre de dire, je vais sur un réseau social et j'y vais cacher. Donc, euh, il faut en avoir une. Euh, la deuxième, c'est que cette photo, elle apparaît de partout, dans vos usages LinkedIn, sur vos échanges, dans la messagerie, sur vos commentaires dans un, dans un post, sur vos, sur vos groupes de discussion, de partout, de partout. Donc, c'est important de savoir qui parle, à quel moment. La, deuxième chose, euh, la troisième chose, pardon, c'est euh, les tendances. Alors les tendances, il y a deux tendances principales. Un, c'est, auparavant, c'était que le visage. Maintenant, c'est d'aller plus sur un buste, euh, une photo un peu plus large que le visage pur. Voilà, c'est une petite tendance, pas forcément une règle, là encore. Autre tendance, c'est d'entourer la photo. Il y a une petite, une petite mode, plutôt qu'une tendance d'ailleurs, d'entourer la photo par un cercle, avec des couleurs. Voilà, qui fait ressortir un peu la photo sur le profil LinkedIn par rapport aux autres. C'est un peu ça, se démarquer aussi. Ça, avec Canva, vous pouvez le faire très bien. Canva propose, euh, propose de faire ça très, très bien. Bah, c'est un peu comme, comme l'exemple que voilà. tu montres. Je l'ai volontairement pris ex comme, comme exemple. C'est une petite mode actuellement. Et la troisième chose, c'est que vous, vous voyez que la photo elle, apparaît sur la gauche de l'écran. Et vous avez un bandeau en-dessus. Donc l'idée, c'est de regarder plutôt vers la donc sur l'écran, quand on est en face à l'écran, enfin, à gauche, du côté, côté du bandeau, pour ouvrir le champ plutôt que de le fermer. Voilà, c'est une petite euh, troisième... Idée, voilà, plutôt qu'une règle. Donc moi, si je, ce que je retiens de, de ce que tu dis Jean-Philippe, c'est finalement la photo, il faut un peu qu'elle ressemble à comment on serait en milieu professionnel de manière classique. Effectivement, si on est dans un environnement où on souhaite apparaître justement d'une manière un peu traditionnelle, bah on va privilégier ce que tu disais, soit la photo alors plus ou moins longue, mais bien de face avec, on va dire, un environnement neutre, peut-être une expression et un habillement neutre, ou au contraire, si on, on, d'habitude, on souhaite euh, être perçu un peu différemment, on se met en scène. Exactement. Par contre, ce que tu dis, c'est qu'on voit le visage, c'est plutôt ça la règle. La, la photo vacances sur un beau paysage, c'est pas forcément adapté, parce que du coup, on va être complètement noyé dans la petite icône. Alors que c'est celle qu'on a envie de mettre parce qu'on est bronzé et on est souriant. Ah bon, bah, voilà. Et celle qui est, où, où on se trouve très jolie, mais un peu pixelisée, et puis peut-être que ça fait un peu longtemps qu'on l'a prise. Est-ce que est, on peut Parce que vraiment, moi, je m'aime vraiment bien sur cette photo-là. Je peux quand même continuer à l'utiliser bah Non, justement, l'idée, c'est d'avoir une photo récente, la photo qui permettrait de se dire, demain, je vous rencontre dans la vraie vie. Ah, c'était... Mais... Voilà. Il euh, y a une autre photo qu'on oublie souvent. Euh, alors, pardon, non, petite nouveauté parce qu'on parle de nouveautés, donc euh, à chaque fois, je vais insérer des nouveautés dans LinkedIn. On peut faire une vidéo, maintenant, dans son profil, d'avoir une petite photo, et lorsqu'on reste sur le profil, la vidéo se lance. Je vais vous faire un exemple. Ah, mais non, je crois que je ne l'ai plus d'exemple. Euh, si, je dois l'avoir comme ça. C'est un profil que je ne connais pas, hein, donc je l'ai repéré hier. Euh, donc vous inquiétez pas, ce n'est pas quelqu'un du territoire. Euh. Voilà, donc on est sur son profil, il y a sa photo qui apparaît. Et hop là, une... ah, pardon, j'ai cliqué quelque part sans faire exprès. Y a donc son y sa photo. Le... Voilà. Non, juste à Voilà, non, juste le temps de rester. Il y a une petite, petite vidéo qui se lance. Alors, je n'ai pas mis le son là, hein, mais il présente un petit peu son activité. Ça s'est coupé. Évidemment, si je clique dessus, ben, j'ai la vidéo en direct. Voilà. Et c'est 30 secondes. Maximum. Ça, c'est une nouveauté, c'est une sorte de, de, de vie euh, plus humaine, on va dire, euh, d'un profil LinkedIn. C'est pour la rendre moins statique, en fait. Exactement. Et la photo qui apparaît dans le cercle, elle est tirée de la vidéo Non, c'est une... une autre photo. On, on poste une photo et on poste une vidéo. La photo apparaît de façon statique d'abord, et ensuite, c'est la vidéo qui se lance derrière. Il y a une troisième... Enfin, une deuxième photo, on va dire, une deuxième grande photo, c'est la photo de couverture. Vous savez que sur un profil LinkedIn, on a le petit rond qui est son photo de profil, et derrière, on a un, un rectangle, un grand bandeau de couverture. Euh, c'est un moyen de faire passer un deuxième message. Et mine de rien, alors ça, faudrait... Là, pour le coup, par contre, on ne la voit pas souvent, parce qu'on ne la voit que lorsqu'on vient sur votre profil. Mais si je viens sur votre profil, je la verrai. Par défaut, c'est un rectangle bleu à la... aux couleurs de LinkedIn. Euh, si vous voulez choisir de faire apparaître quelque chose, eh ben, deuxième lame de message. Mais qui peut être un message plus personnel, plus humain, sur votre caractéristique, sur votre sur votre caractère même, sur votre spécificité, sur votre personnalité. Et là, il bah, y en a qui réfléchissent pas mal. Alors, y a des, y a... soit on met des photos qui sont un, un bordeaux qui est lié à votre structure, le moulin digital, par exemple, ou lié à votre personnalité. À vous de choisir. Mais vous avez la main sur une grande finalement une grande espace pour faire passer un message, de... un deuxième message en fait. Finalement, en fait, le profil, euh, c'est un peu le, le décor de la pièce de théâtre dans laquelle on veut apparaître. C'est exactement ça. C'est scénariser un petit peu euh, bah, son profil. Deuxième élément qui est très important sur un profil, mais vous le savez tous, c'est ce qu'on appelle le titre. Alors le titre, euh, ce n'est pas écrit métier d'ailleurs, hein, c'est écrit titre. Et donc, ça ne veut pas dire forcément fonction. C'est en gros, vous avez 120 caractères qui vous sont donnés, et à vous, en 120 caractères, de vous décrire. Euh, ces 120 caractères, ils sont, euh, ils sont je répète, ils ne sont pas liés à votre métier, à votre profession, ils sont libres. On peut mettre des emojis, alors c'est une petite, euh, ça commence à se voir beaucoup, donc, mais on peut mettre une, des emoji pour se différencier un peu, on peut euh, inscrire des choses, c'est à vous de choisir, hein. En fait, ça va dépendre aussi hein, de dire quel secteur d'activité je suis, quel métier je veux faire, quel domaine d'activité. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait du référencement Google, le référencement Google se base sur des mots-clés. Eh bien, ce référencement Google va se baser principalement, pas que, pas que pardon, mais assez fortement sur les mots-clés utilisés dans ce titre-là. Donc, les mots choisis sont importants pour vous définir en termes d'activité pro. Donc, euh, vous avez 120 caractères. À... Oui Donc, inévitablement, euh, donc ces mots-clés doivent apparaître. Moi, je sais que c'est quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus... Est-ce qu'il faut faire apparaître les mots-clés Alors, est-ce qu'il faut faire apparaître les mots-clés Alors oui, mais pas en, pas en mode mots clé pas en mode hashtag, pas en mode mot-clé tout seul. Mais en, dans une phrase, choisir les mots en se disant que les mots choisis sont des mots importants par rapport à son activité pro. C'est juste ça quand on dit mots clés. c'est juste que les mots choisis sont importants. Euh, je travaille dans le marketing euh, digital, et bien évidemment que ces mots-clés là sont peut-être importants peut-être que le mot numérique doit être ajouté peut-être que le mot, euh, je sais pas, commerce ou je sais pas, enfin, à vous de réfléchir mais c'est complètement ouvert et, euh, et c'est effectivement la première info lue sur vous la première info vue sur vous c'est votre photo, la première info lue sur vous c'est votre titre à, à, part, à part votre nom, prénom, mais ça c'est pas, pas ça qui est déterminant Mais ça c'est déterminant par contre euh, et la plupart du temps les gens laissent l'expérience, la dernière expérience qu'ils ont eue comme étant le titre de leur profil je trouve qu'il y a encore en 2022 euh, la, en, la possibilité de se démarquer voilà, par ce titre là vous pouvez vous démarquer avec 120 caractères Mais pour autant si par exemple moi je suis directeur administratif et financier et que je trouve que le, mon, mon intitulé de poste reflète vraiment le message que je veux faire passer sur LinkedIn, finalement c'est très bien aussi. Peut-être que je rajouterais quelque part DAF. Parce que DAF, ça peut être une recherche que font régulièrement des recruteurs ou des gens qui cherchent quelque chose en, en lien avec ça. Donc du coup, dans mon, dans mon poste, j'aurais pu mettre effectivement « Directeur administratif et financier ». Dans mon titre, j'aurais rajouté une barre verticale, c'est une grande... Une barre verticale et DAF derrière. Là, j'ai mis deux exemples, euh, un de Xavier et un de moi, pour vous montrer qu'en fait, on voit à chaque fois dans un commentaire, dans une réaction à un commentaire ou dans un post, le, le profil et le titre. Donc, c'est vraiment euh, pour montrer que c'est de partout dans LinkedIn. À chaque fois que vous interagissez, que vous, vous existez, photos et titres qui apparaissent. Et euh, j'ai une question, est-ce que pour vous, vous trouvez difficile de, de, de formuler votre titre pour ceux qui, ont, qui se sont lancés dans cet exercice je, je pose la même question aux gens sur le chat. Est-ce qu'ils est qu se sont creusés les ouais. méninges pendant 10 minutes en disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir me donner comme titre professionnel ?» Alors moi, je pense que c'est compliqué. Ça paraît simple comme ça de le dire, il faut, il faut, il faut, mais c'est compliqué. Je pense qu'il faut s'inspirer d'autres. Euh, dans votre métier, regardez, tapez juste votre, euh, dans une recherche LinkedIn, allez repérer un peu les autres, ce que font les autres. C'est toujours une bonne façon de s'inspirer. Euh, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas si simple que ça. Dans la mesure, au contraire, c'est plus simple de mettre euh, son, son poste. Mm -hmm. euh, ça se paraît assez facile, mais ce n'est pas ce qui est le plus pertinent. Voilà. Est-ce que finalement, <rire> si, si je dois créer ma page, voilà, j'en suis au tout début, est-ce que c'est plus simple pour moi de remplir toute la partie un peu CV et finalement, à la fin, une fois, non Non, j'aurais fait l'inverse. Il, il faut commencer par ouais. ça et ça détermine la suite. Exactement. Ouais. Il y a une troisième rubrique importante, qui n'est pas encore arrivée aux expériences, justement. C'est la rubrique qui s'appelle les infos. Avant, ça s'appelait résumé. Maintenant, ça s'appelle les infos. Info. Là, vous avez euh, dix lignes euh, qui vous sont proposées aussi. Et là encore, il y a, à, part, à part le mot info, il n'y a pas... Quelles sont les infos sur vous et c'est là qu'on peut peut-être aboutir à des choses, enfin, arriver à des choses un peu plus humaines, un peu plus personnalité, un peu plus... Euh, en gros, un directeur administratif et financier et un autre, on pourrait dire c'est le même poste, mais ils sont tous différents. Quelqu'un qui est euh, chargé de marketing et un autre qui est chargé de marketing ont le même métier, mais ils sont différents. Et ils ont des différences qui sont liées plutôt à leurs soft skills qu'à leur, qu leur euh, diplôme ou qu'à leur euh, poste. Ben, c'est là-dessus qu'on va pouvoir se différencier. Est-ce que c'est là où on explique un peu la vision qu'on a de son métier Est-ce que c'est adapté ouais. Exactement, la vision de son métier, la façon, peut-être même euh, la vision à long terme, peut-être, qu'on veut, qu veut avoir dans son parcours. Et puis, il y a une chose aussi, euh, il faut savoir que sur LinkedIn, quand on veut être en relation avec... Quand on veut écrire un message à quelqu'un, il faut être en relation avec lui dans LinkedIn. Quand on veut contacter quelqu'un, il faut être en relation avec lui dans LinkedIn. Sauf là. Là, on peut mettre son numéro de téléphone. Là, on peut mettre son mail. Là, on peut mettre ce qu'on appelle un call to action directement dans cette rubrique info. Et je peux appeler quelqu'un sans être en relation dans LinkedIn. Parce qu'il n'a pas répondu, parce qu'il n'était pas connu. Peu importe, mais du coup, c'est peut-être une façon de dire « Mon profil vous intéresse N'hésitez pas à me contacter, 2.06. Voilà. » D'accord. Donc, toi, tu conseilles vraiment de soigner ces, ces deux éléments-là, le titre et le petit texte. Et la photo. Et la photo. Et le podium, ta... c'est les photos, titres et, et, et infos. Bon alors, je te confirme, effectivement, dans le chat, ils ont trouvé ça difficile de, de trouver Inspirez-vous, inspirez-vous des autres. Il y a vraiment des, des sources d'inspiration dans LinkedIn sur, sur la base d'un métier ou d'une compétence. Et enfin, on arrive aux expériences et formations. On n'était en pas encore là, on était juste à photo, titres et, et info. Et là, on arrive aux expériences et formations. Là, il n'y a pas de règle, si ce n'est ne pas mettre son CV. C'est-à-dire que souvent, on envisage son CV comme étant son profil LinkedIn et qu'on va faire un copier-coller, on peut même le télécharger. Moi, j'aurais presque dit de ne pas faire comme ça, mais de dire, ben, cette expérience-là, ben, ok, j'ai été, je ne sais pas, euh, caissier à un supermarché pendant l'été dernier. Ben, Est-ce que ça m'amène quelque chose dans ma démarche, dans mon réseau, dans ma future démarche professionnelle Non, ben, je ne le mets pas. Et ce n'est pas grave. On n'est pas sur une démarche CV, et ce n'est pas grave d'avoir euh, de tout mettre. L'idée, c'est plutôt de dire qu -ce, quelles expériences j'ai pu avoir qui me caractérisent et qui donnent à lire de ce que je suis y compris des expériences hors professionnelles. Je suis bénévole dans un club de je ne sais pas quoi et je suis trésorier et je cherche un poste de DAF. Ça a quand même du sens de le mentionner alors qu'on pourrait le mettre plutôt en rubrique en bas du son CV. On peut le mettre en mode vraiment important dans son expérience LinkedIn. Deuxième chose à, à valoriser, enfin prendre en compte, c'est de bien citer, si vous le pouvez en tout cas, les, les employeurs et les organismes de formation avec un arrobase. Vous allez pouvoir chercher s'ils ont un profil LinkedIn ou, un, ou une page LinkedIn. Et aujourd'hui, maintenant, enfin, ça y est, les universités, les écoles et les employeurs ont des pages LinkedIn et donc de les taguer directement, plutôt que d'écrire, euh, je ne sais pas, université Grenoble Alpes, et euh, eh bien taper @UGA et vous la, vous la trouverez généralement aujourd'hui. Est-ce que on peut faire une petite incise côté recruteur aussi et Pardon, pardon, non pas recruteurs, mais euh, euh, pour ceux qui candidatent, oui. le fait que les entreprises, les organisations, les universités euh, aient créé leur page, oui. finalement comme toutes les personnes qui sont passées par ces structures où ils sont encore les renseignent et que comme tu le disais, elles vont commenter, partager, euh, amener un certain nombre d'informations, est-ce que finalement ce n'est pas ultra important pour la marque employeur parce que finalement tous ces gens vont raconter et promouvoir normalement euh, son entreprise, son organisation, son association ben, C'est ce ben, tout à fait vrai ce que tu viens de dire. Et puis en plus, il y a des choses que les recruteurs ont que l'on n'a pas en mode gratuit. Là, tout ce que je dis, c'est utiliser LinkedIn en, en mode gratuit sans payer un compte euh, ni commercial, ni recruteur. Euh, sur les comptes recruteurs, ils ont des choses supplémentaires. Et notamment, par exemple, ils ont un peu tra un, un tracé de votre parcours. Ils ont aussi l'organigramme des entreprises. Euh, qui apparaît directement visuellement. Du coup, euh, de taguer les bons employeurs, de taguer les bonnes structures, vous permet d'apparaître comme étant un ex-employé de telle structure. Lorsqu'on va rechercher, par exemple, je cherche les gens qui sont passés par, euh, par le moulin digital, euh, ben je peux la voir si les personnes ont bien tagué le moulin digital. Donc c'est important de bien euh, euh, mentionner euh, les bonnes euh, structures. Voilà. Et de, de, je rappelle, hein, de de mentionner aussi vos expériences bénévoles qui peuvent arriver, ou vos expériences de, de, de, de, de vie pro, mais pas forcément via un contrat de travail. C'est ce que je veux ouvrir comme champ. Alors, ça c'est une chose importante aussi. Vous avez une rubrique tout en bas de votre profil, mais qui apparaît vraiment tout en bas, qui s'appelle « Centre d'intérêt euh, ». Finalement, les centres d'intérêt que tu peux avoir toi, me donnent à lire sur ce que tu es, et pas seulement euh, sur ce que tu fais dans LinkedIn, sur ce que tu es. Et ces centres d'intérêt, c'est lorsque vous vous abonnez à des pages, des comptes, des groupes euh, dans LinkedIn. Euh, alors, pour les, alors allez, allez voir quand même ce que vous avez dans votre centre d'intérêt à vous, parce qu'en fait, on ne fait pas attention lorsqu'on va suivre, lorsqu'on va s'abonner à une page, elle apparaît dans vos centre d'intérêt. Et des fois, on le fait sans savoir que ça apparaît, et ce que je, et ce que je donne comme abonnement est public. Euh, donc allez voir quand même, parce que vous avez les écoles, les entreprises, les groupes de discussion auxquels vous êtes abonné. Alors dans les groupes de discussion, c'est un petit peu différent euh, pour la mise à jour de ces groupes, de ces centres d'intérêt-là. Il faut aller dans le groupe lui-même et dire qu'on reste dans le groupe, mais qu'on ne veut pas qu'il apparaisse dans vos centres d'intérêt. Par exemple, je vais vous donner un exemple, j'avais un groupe de travail entre les étudiants et moi, et je n'avais pas fait attention, mais effectivement il apparaissait, mais c'est un groupe... Enfin, un groupe de discussion, mais qui n'est pas forcément ouvert, et dit public, il apparaissait dans mes centres d'intérêt. Donc je suis, allé me désab... enfin, je suis allé faire en sorte qu'il n'apparaisse pas dans mes centres d'intérêt. Comment voilà. euh... On peut, supprimer la... Comment On peut supprimer la... Alors, en fait, vous... dans votre profil, vous avez, c'est bizarre, tous les autres éléments, il y a une petite... un petit crayon pour modifier, pas celui-ci. Il faut appuyer, il faut cliquer sur tout voir, et vous avez tous vos centres d'intérêt, et là, vous vous désabonnez. Si l'entreprise auquel vous êtes abonné apparaît dans vos centre d'intérêt, le seul moyen, c'est de se désabonner. On ne peut pas faire autrement pour l'instant dans LinkedIn. Il y a des choses un peu particulières quand même, des choses dans LinkedIn. Alors, apparemment, il y, y, y a des réactions dans le chat. Alors, ils sont en train de s'entraider, de se donner des rendez-vous pour travailler ensemble leur euh, profil LinkedIn, donc c'est parfait. Continue comme ça, c'est une très bonne idée. Il euh, y a quelqu'un qui demande, avons-nous une traçabilité des personnes connectées nom, prénom, et les personnes qui n'ont pas LinkedIn peuvent-elles quand même euh, soit se, se connecter, mais j'imagine que pour se connecter il faut un compte, mais j'imagine que cette personne disait plutôt est-ce qu'on peut avoir de la visibilité sur euh, ce qui existe déjà dans LinkedIn sans avoir de compte Est-ce hmm. qu'on peut voir les informations sans posséder soi-même un compte et un profil Alors ça va être de plus en plus limité aujourd'hui LinkedIn, dès que vous arrivez à vous connecter, enfin à être sur LinkedIn.com, tout de suite, il va vous pousser, euh, créer un compte, créer un compte, connectez-vous, créer un compte, connectez-vous. Donc c'était possible auparavant, aujourd'hui, je crois que c'est même plus possible, vous arrivez tout de suite à... LinkedIn vous propose tout de suite de vous abonner ou d'être connecté. D'accord. Et sur la première question, j'ai oublié... Euh, la traçabilité, juste, est-ce que la création du compte, tu disais tout à l'heure, elle est bien gratuite Elle est gratuite. Petit conseil d'ailleurs, euh, sur la création du compte, il vous demande évidemment, comme tout compte, un mail et un mot de passe. Mettez pas forcément le mail pro que vous avez aujourd'hui dans votre activité pro euh, parce qu'en fait, euh, il, peut, il peut changer demain. Euh, vous changez d'employeur demain, bah, votre compte, votre mail pro n'existe plus et ça peut être perturbant. Donc, vous avez possibilité de mettre trois adresses mail dans LinkedIn, je crois. Mettez une adresse, je sais pas, une adresse Gmail, une adresse Yahoo, peu importe, et rajoutez celle qui est votre mail pro pour une, pour une récupération de compte. Mais, euh, voilà, et ce n'est pas visible, hein. le mail n'est jamais visible dans, dans LinkedIn. Et pour la traçabilité, euh, en fait, en mode gratuit, euh, on ne peut pas forcément voir beaucoup de choses. Après, il faut passer en mode payant. Merci. Euh, petite astuce, mais ça, je pense que vous l'avez tous fait, et puis ça commence maintenant à être connu. Euh, LinkedIn vous propose par défaut une adresse qui est www.linkedIn.com/in/plein de chiffres. Vous pouvez remplacer ces chiffres-là par vos initiales et votre prénom, par euh, ce que vous voulez. Et c'est juste plus propre. Lorsque vous partagez dans un mail, n'hésitez pas à trouver mon, plus d'infos dans mon compte LinkedIn, c'est plus propre à partager. C ça ne change pas, ça révolutionne pas l'usage de LinkedIn, mais c'est une petite astuce et puis c'est proposé par LinkedIn. Euh, donc faites-le sans problème. Ça fait plus pro Ça fait plus pro, exactement. Et deuxième chose, c'est ne pas notifier à outrance. Donc dans les paramètres de confidentialité, je l'ai mis à l'écran, là, vous avez deux rubriques. Euh, alors, ce n'est pas toujours le cas, des fois elles sont cochées par défaut, oui, des fois elles sont cochées par défaut, non. Mais en tout cas, Marie Massiani a modifié sa photo de profil. Marie Massiani, etc. Et ça, ça ce n'est pas ce que tu fais, hein. mais il ne faudrait pas le faire. Donc, du coup, n'hésitez pas à changer ça et de bien mettre non et non sur les partages de mises à jour du profil et sur les, lorsque vous êtes mentionné dans une actualité d'un autre. Là, il y a deux nouveautés. La première nouveauté, c'est le mode créateur. Donc, ça, c'est apparu en 2021, je crois. Euh, c'est une case c'est enfin, une rubrique à cocher, oui, non. Et le mode créateur euh, vous permet de rajouter 5 hashtags à votre profil qui apparaissent sous votre titre. Et là, pour le coup, c'est vraiment, Béatrice, des mots-clés. On choisit 5 mots-clés et on ne peut pas en choisir plus. Et c'est maximum 5. On peut en mettre 2, on peut en mettre 3. Et je m'aperçois, en fait, que ces mots-clés-là sont très importants et, et je alors les coordonnées sont en mode moi je ne le fais pas souvent, mais n'hésitez pas à réutiliser ces mots-clés dans vos publications en mode hashtag. En fait, LinkedIn euh, va repérer, en fait, via ces mots-clés-là, quel quels sont vos cinq cœurs de compétences, quels sont vos cinq cœurs d'intérêt, centres d'intérêt, quels sont vos cinq sujets de prédilection. Du coup, si vous les réutilisez dans vos postes, ça va augmenter la portée de vos postes. Il y aura plus en plus de vues. Donc voilà, 5 euh, hashtags maximum. Euh, le mode créateur permet aussi, et c'est ce qu'on fait là, d'accéder à une nouvelle fonctionnalité qui est LinkedIn Live. Alors c'est une demande à faire à LinkedIn qui met beaucoup de temps à approuver. Nous, on a, en tout cas, on a mis beaucoup, beaucoup de temps à avoir, avant d'avoir l'approbation. Euh, mais en tout cas, il faut passer par maintenant ce mode créateur activé pour pouvoir la demander. Et troisième chose, mais je parlera plus tard, il permet de faire des newsletters. Alors euh, LinkedIn, aujourd'hui, propose une fonctionnalité qui appelle newsletter, qui n'est pas vraiment une newsletter, mais qui est une sorte de d'article de fond récurrent. Avec le même bandeau, avec la même charte graphique, et qui sort un peu d'un post classique. Donc ça c'est une nouveauté de LinkedIn qu'on reverra plus tard. Est-ce euh... que il euh, y a des personnes parmi vous qui ont testé euh, une de ces nouveautés, que ce soit euh, le live, euh, la newsletter? Euh... Moi je suis en mode créateur, mais je n'ai pas ouais. testé. Par contre j'ai mis des hashtags. On a une réponse qui nous dit qu'il y a cinq hashtags. Enfin, une personne a, a activé le mode créateur deux avec deux hashtags. Voilà. <rire> et a priori, et ça c'est à vérifier, mais a priori, lorsqu'on a un profil avec un mode créateur, on se rend, on est plus visible. LinkedIn vous donne plus de visibilité. Ça, par contre, c'est avec pincette parce que personne ne l'a vraiment testé. Enfin, c'est contesté, mais a priori, on aurait plus de visibilité. C'est tout récent, donc c'est en gros, c'est facile à faire. Euh, voilà. Et dans le chat, il y a Inès qui nous demande comment on organise un live sur LinkedIn. Alors, la première chose, il faut demander à LinkedIn le droit de le faire, parce que par défaut, ce droit-là n'est pas proposé. LinkedIn l'étudie, il faut le demander pour un profil ou pour une page, à vous de choisir. Et lorsque LinkedIn vous a effectivement attribué le droit de le faire, il faut créer un événement. Et par l'événement, euh, il vous demande si vous le voulez le proposer à distance, donc c'est un live ou en présence et c'est autre chose. Euh, sur l'écran là, j'ai mis euh, sur le tableau de bord en fait le fait que le mode notre créateur est activé. Alors et, et justement, il y a Sylvie qui pose la question comment on fait pour activer ce mode créateur Alors il faut aller dans son profil, modifier son profil et c'est juste l'écran qui est activé, qui est apparent, là, mode créateur. Celui d'en bas. Ouais, tout en bas, ouais. en bas de l'écran qui est proposé là sur, le, sur, le, sur le live, vous cliquez dessus et par défaut il est désactivé, c'est une petite case à cocher, activé. Et quand vous avez activé, hop, il fait apparaître l'écran qui est en haut, à droite, et il vous demande vos 5 sujets de prédilection. Le mode créateur, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus se connecter aussi facilement. C'est-à-dire que si vous avez un visiteur qui vient sur le profil, on peut, il n'y a plus la fonction, euh, la mention se connecter. C'est-à-dire on suit, il n'y a plus. Ça veut dire qu'automatiquement, le réseau va augmenter beaucoup moins rapidement C'est assez vrai ce qui a été dit par Juliette, là, qui est là. Euh, c'est que lorsqu'on active le mode créateur, son bouton d'action change. Et c'est plus se connecter, c'est suivre. Euh, c'est une tendance qui va probablement bouger sur LinkedIn. Et enfin, on pense que du coup, il va changer le mode de mise en relation des personnes. Et que ça va être plus un système de suivi euh, plutôt qu'un système de relation de 1 à 1, pour pouvoir rentrer en relation, par exemple. Parce que ça, c'est très récent, et on sent que ça, il va le pousser de plus en plus. Donc, ça va probablement changer les modes de relation dans LinkedIn. Et là, il y a vraisemblablement une question plus sur de la prospection, ou en tout cas pour travailler sa, sa base de contact. Ouais. Euh, il y a Inès qui demande, est-ce qu'on peut exporter sa base d'inscrits oui. euh, C'est possible ah, euh... C'est une question un, un, un peu technique, mais j'imagine qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, le but de LinkedIn, c'est de cultiver son réseau. Mais je crois que oui. oui. J'ai fait oui. plusieurs fois d'essayer de réexporter mon carnet LinkedIn dans des trucs Excel. Ça se fait, par contre, c'est assez inexploitable parce qu'on ne récupère que le nom de la personne, non prénom, et peut-être l'employeur, mais dès qu'on va aller refaire des tris sur des zones géographiques ou des métiers, mmh. les infos n'étant pas remontées. Eh ben, il faut aller repiocher à la main, c'est pas ça. Et question, est-ce est que, que, que tu as un compte euh, plus, pardon, gratuit ou payant J'ai eu les deux, j'ai eu du gratuit et du payant, ça n'a rien changé à la sauce. D'accord, mm -hmm. donc mm -hmm. je ne sais pas si les gens ont entendu à distance. Je ne sais pas, mais en tout cas la, la réponse était de dire que l'export fonctionne effectivement, mais est très limité parce qu'en fait il y a peu d'informations qui sont exportées, le nom, prénom, eh bien, évidemment pas le mail parce qu'il n'est pas public, et donc finalement on n'a pas beaucoup d'informations, et finalement l'intérêt devient... Et en plus, ça me paraîtrait bizarre, moi, je trouve. Ce n'est pas une démarche sociale, ce n'est pas une démarche de réseau social, ce serait une démarche trop euh, CRM. Trop CRM voilà. mmh. Deuxième nouveauté, c'est ce qu'on appelle les objectifs. Donc là, LinkedIn vous propose de définir vos objectifs. Euh, en gros, il y a trois types d'objectifs. Est-ce que vous êtes en recherche d'emploi Est-ce que vous êtes employeur potentiel Ou est-ce que vous êtes offreur de services je vais faire le focus sur offrir de services parce que c'est assez nouveau, ça. On peut décrire ses services. On peut décrire son catalogue de services. Je On peux peut faire la liste in extenso de tout ce que je suis capable de par proposer Par rubrique. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Euh, donc, j'ai mis sur l'écran les trois modalités. Rechercher un nouvel emploi, offrir des services et vous recruter. Vous choisissez votre, vos objectifs et après, vous derrière, vous allez dé décrire selon chaque objectif des éléments. Donc, ça, c'est... Très intéressant. Mais je suis curieux de savoir, alors vous pouvez l'écrire dans, dans le chat ou nous le dire, si ça c'est une nouveauté que vous avez déjà mis en œuvre ou pas. Ouais, dans, en tout de cas, dans, de, dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, ok. Ouais. Service euh, Oui, service. Ok. Alors je prends cette remarque-là, euh, qui, qui est de dire que l'outil est plus intuitif. Et c'est vrai que l'outil est plus intuitif. Alors c'est vrai que Microsoft, quand il a racheté LinkedIn euh, pendant quelques années, il n'a pas trop fait bouger, voire même il a complexifié un peu l'outil. Il y a plein de choses qui ne marchaient pas. C'était les comptes, c'était une galère. Enfin, Il y a plein de trucs qui étaient bizarres, il y avait même des bugs. Euh, Aujourd'hui, on sent qu'il y a une nouvelle phase et que l'outil devient de plus en plus intuitif, rajoute des fonctionnalités tout le temps, euh, ce qui montre, euh, parce qu'il est vivant, parce qu'il y a de plus en plus de, plus en plus de demandes d'utilisateurs, euh, et ça, ça en fait partie. Et en gros, ça montre aussi que votre profil devient bien plus large que votre CV. Décrire ses services, c'est plus large, c'est sa plaquette, en fait. Euh, voilà, donc ça, ça montre que l'outil vient, en ce moment, je trouve, depuis 2020, euh, vraiment est en train de changer de mode de fonctionnement. Alors, puisque tu parles de simplification, il y a quelqu'un qui nous dit, en allant sur modifier profil public et URL, je ne trouve pas le mode créateur. Est-ce qu'il faut être premium Non, ce n'est pas le profil public. Non, pas du tout, c'est... Alors, la salle est unanime, et Jean-Philippe aussi, non. Euh, non, non, c'est pas... En fait, c'est en fait, pas forcément modifier le profil public, c'est voir le profil. Et mm -hmm. quand vous voyez le profil, vous avez des crayons qui apparaissent. Mm -hmm. euh, mais tout au début, il y a le tableau de bord, en fait. Et le tableau de bord, c'est là que vous allez pouvoir activer. Donc, c'est pas dans modifier le profil public à l'URL, c'est juste voir le profil. Et là, votre tableau de bord apparaît. Et là, vous avez la main pour pouvoir activer ou pas le, le mode créateur. Bah, on espère que du coup, ça va être possible. Ça va être possible. super. Il y a une troisième nouveauté, c'est ce qu'on appelle la sélection de contenu. Euh, alors, ce n'est pas, pas forcément nouveau, mais LinkedIn le propose maintenant en haut. Et il vous donne la main pour dire, ben, quel est votre contenu Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que ce n'est pas que du contenu LinkedIn. Proposez-moi le meilleur article de blog que vous avez fait. Proposez-moi le meilleur PDF que vous avez fait sur un support. « Proposez-moi la meilleure photo que vous avez réalisée de votre activité. » Et vous pouvez insérer des médias, des supports et des liens URL externes qui viennent récupérer du contenu. Il euh, faut savoir que les trois premiers sont visibles. Après, il faut faire la petite flèche déroulante. Donc, les trois premiers sont très importants. Je ne sais pas forcément l'exemple qui est le bon sur le mien, mais c'est un peu daté. Mais mettez à jour ça, ou en tout cas pensez à ça, ces trois éléments que vous avez réalisés, médias, supports ou liens URL, Là encore, qui donne à lire de ce que vous êtes. Donc par exemple, euh, sur un produit ou un service, euh, on a obtenu, euh, je ne sais pas, un label, une récompense, un prix. On peut récupérer soit le, le, la page du prix, soit la page de l'article et on l'insère. Et comme ça parle de notre travail, ça nous permet de le valoriser. Et puis, vous avez fait un poste il y a six mois. Vous en êtes plutôt content parce que finalement, c'est un poste qui vous tient à cœur et eh bien vous pouvez le pousser comme ça c'est un des postes que vous poussez que vous mettez en avant dans votre sélection de contenu en fait même s'il a 6 mois alors que dans votre compte, quand on va chercher dans votre profil l'ensemble de votre activité avant de trouver ce poste là on ne va pas remonter 6 mois euh, personne ne le fera donc là vous allez le mettre en favori quelque part c'est une sorte de favori de vos trois contenus enfin c'est plus que trois hein, mais c'est les trois premiers visibles euh, vous pouvez en mettre 10 20 il n'y a pas de limite donc, on peut confirmer euh, euh, à Thibaut qu'effectivement, s'il euh, y a une page euh, de, du site de son entreprise qui l'intéresse particulièrement parce que j'imagine ça touche à son activité à lui, effectivement, il peut bien l'inscrire euh, là-dedans. Oui, oui, avec une petite réserve c'est le, le côté euh, euh, design, le côté visuel. Est-ce que la page, c'est une page que du texte elle n'a pas donné envie de cliquer. Il y a mm -hmm. ce côté-là aussi qu'il faut bien prendre en compte. Si cette page-là elle commence par une grande image, etc., là, oui, ça a du sens. Donc il faut peut-être faire un test, voir ce que voilà. donne la miniature et elle Exactement. Peut... Pardon, excusez-moi. Est-ce ah. qu'on a été à faire des régulièrement Alors, il y a une. Une question sur les postes Alors il y a une question sur les postes, c'est euh, comment ces postes-là sont lus, et la tendance qui est apparemment est repérée par Béatrice qui est euh, thérapeute, c'est que ces postes sont de moins en moins lus. Alors euh, on va en parler juste après, mais je vais quand même répondre, mais euh, oui et non. Il y a une tendance, évidemment comme tous les réseaux sociaux, qu'il y a tellement de volume d'informations qui est publié, que l'algorithme joue son rôle et il filtre et plus il y a d'informations qui arrivent, plus il va devoir filtrer parce qu'il ne va pas pouvoir laisser passer tout ce flux d'informations à tout le monde. Donc ça, c'est une tendance globale. Par contre, euh, il y a une deuxième tendance inverse, c'est qu'on peut, et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'on peut quand même arriver à s'en sortir en réfléchissant à quel contenu on va pousser. Et par exemple, ce que j'ai dit avant, les hashtags qui donnent à lire de qui vous êtes, si les sujets que vous proposez comme post sont en lien avec ces hashtags et c'est cohérent avec vos cibles qui sont abonnés à vous, Là, ça va pouvoir pousser. Si votre cible, elle est très diverse et que vous poussez des choses qui sont... Je l'ai fait récemment. Moi, j'ai fait plein de tests sur LinkedIn. J'ai publié le vendredi soir pour voir. Évidemment, ça marche pas. J'ai publié un truc, un sujet qui n'a rien à voir avec mon métier parce que ça me tenait à cœur parce que je trouvais ça vraiment très bien. Ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, LinkedIn se dit mais il pousse un sujet qui n'est pas celui de sa cible et qui n'est pas celui habituellement qu'il a d'habitude de publier sur lequel on va pousser. Donc là, on ne va pas le pousser. Donc, il y a des... Il y a des bonnes pratiques à mettre en place qu'on va voir maintenant qui permettent de pousser son contenu. Juste avant de passer à l'autre section, oui. est-ce que euh, on, tu peux nous repréciser où se trouve la sélection de contenu Comment on fait pour... Pareil, voir son profil. Et ça apparaît tout au début, enfin après, euh, très en haut de son profil. Et là, vous Donc avez euh, un crayon on... et vous pouvez modifier. Donc, en dessous d'informations, on peut dire qu'on ne doit pas trop... Bord. Hein. Il y a, en dessous d'informations, il y a tableau de bord. Ouais. Et en tout tableau de bord, il doit y avoir les sélections de contenu, je crois. Bon, bah vous nous direz si vous avez trouvé. Je ouais. exemple, c'est là où on peut publier, je crois, un article, un blog, etc. C'est ça. Ah, c'est ça, ça. ça. Je vais le montrer. Alors, du coup, euh, hop, voir le profil. Et quand je vois le profil, je vais descendre avec ma souris. Donc là, il y a mes objectifs, tout ça, le tableau de bord. Et hop là sous le tableau de bord, il y a sélection de contenu. Voilà. Super. On va avancer parce que je vois que l'heure, elle aussi, elle avance. Et qu'il me reste 83 slides. pas vrai. Euh, petite chose sur les pages LinkedIn, parce que les pages LinkedIn sont quand même importantes. Euh, c'est une deuxième proposition que LinkedIn vous fait. Et c'est là, pour le coup, une page entreprise. Ce n'est pas une page personnelle. Vous avez un profil et une page. Euh, souvent, enfin, en tendance générale, le profil a plus de portée que la page. Deuxième chose, la page, c'est qui parle en fait, c'est à vous de choisir. Qui parle, c'est je parle en tant que Jean-Philippe Falavel ou c'est le moulin digital qui parle. Si c'est le moulin, on publie dans la page, si c'est le profil, si c'est Jean-Philippe Falavel, ça sera dans le profil. Euh, pensez bien à vérifier toutes les infos parce que là encore, ça a changé. Il y a plein de rubriques aujourd'hui qui sont proposées dans la page LinkedIn. La localisation, les champs d'activité, il y a toute une, toute une liste de rubriques. Euh, choisissez aussi le « Call to action », le fameux bouton d'action. On peut choisir sur euh, « En savoir plus »,« Contacter euh, », je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a, tout, il y a cinq aussi euh, « Call to action ». Choisissez bien le, to, le bouton d'action que vous voulez voir apparaître sur votre page. Là encore, vous pouvez mettre trois hashtags en lien avec votre autre page. Euh, et puis, vous avez une fonctionnalité. Alors ça, j'ai mis point d'interrogation parce que c'est forcément à, avec Pincette. Vous pouvez inviter, par une démarche globale, toutes les relations que vous souhaitez, tac, tac, tac, vous cochez et ça va lancer une notification d'invitation. Ça fait un peu spam, moi je trouve. Donc euh, je vous le déconseillerais plutôt, mais vous pouvez le faire en tout cas. Nouveauté de la page LinkedIn, vous allez pouvoir publier des articles. Avant on ne pouvait pas, on pouvait publier que des posts. On verra après, mais les articles, là encore, c'est comme pour euh, les posts, les profils et les pages. Il y a très peu de gens qui publient des articles. Un article, à la différence d'un poste, c'est euh, la longueur mais on verra après que ça a changé aussi, un article, c'est le format, et un article est référençable sur Google, et pas un poste. Donc on peut, on peut se faire repérer par du contenu dans Google, via un article. On peut le faire maintenant dans une, dans une page LinkedIn. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un onglet qui est apparu, qui s'appelle « Produit, qu'on peut remplacer par « Service. Nous, on ne vend pas de produits, on a mis le service. Et on peut compléter son offre de catalogue de services ou de produits dans sa page LinkedIn. Ça, c'est ça, pareil, demander, ça demande une approbation à LinkedIn. Lorsque vous la rédigez, à la fin, vous faites, euh, je ne sais plus quoi, euh, demander l'approbation et LinkedIn valide ou pas cette page-là. Ouais. Une question. Est-ce que si on a un WordPress, un blog sur lequel on récupère un article qu'on le publie, est-ce que c'est du duplicate content ou pas euh, Dans la mesure où on n'est pas sur, sur un réseau social, je ne pense pas. On passe sur un article de blog vers un réseau social, je ne pense pas que Google l'interprète comme du dupliqué de contenu mais là j'avoue que je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Deuxième partie, on va accélérer. Euh, développer son réseau. Donc là, le profil, il est optimisé, il est parfait, vous êtes prêt à travailler votre réseau. La différence entre relations et réseau, les relations, c'est les gens que vous connaissez. Le réseau, c'est les gens que vous connaissez, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens. Et donc l'intérêt de LinkedIn, c'est ça. Euh, et vous avez un outil qui est fabuleux, ça s'appelle la recherche. Vous avez donc, tout à l'heure, on l'a vu hein, rapidement, dans le bouton recherche, vous avez accès à 800 millions de comptes. Ce n'est pas, pas cela qui vous intéresse, c'est des champs plus précis. Vous, êtes, euh, vous cherchez une personne, pardon, vous cherchez une personne chez Valrona au service marketing. Et ça, il faut, faut se mettre avant LinkedIn, <rire> je suis étudiant. Je voudrais faire un stage au service marketing de LinkedIn. Eh bien, j'envoyais euh, mon CV, euh, j'allais faire toc-toc, je tombais sur la personne à l'accueil qui filtrait, qui machin, c'était compliqué. Aujourd'hui, ben, je peux aller dans LinkedIn et faire une recherche euh, qui apparaît donc avec ce bouton-là, ici. Et je vais chercher, donc je vais faire une recherche sans rien mettre, je fais entrer. Et derrière, je dis que je vais chercher des personnes dont l'entreprise actuelle, aujourd'hui, c'est Valrona. Donc, il y en a 665 profils LinkedIn, dont l'entreprise actuelle est Valrona. Euh, et je vais rajouter des filtres supplémentaires, en affichant tous mes filtres. Et je vais choisir de, de, de rajouter un mot dans le poste où il y a écrit où le poste contient le mot « marketing ». Je ne sais pas si j'écris « marketing oh, ». Ce serait peut-être plus compliqué. Et il y a donc 42, 42 ou 43, je vois pas bien, personnes qui sont actuellement chez Valrona et qui ont dans leur poste le mot « marketing ». Je suis étudiant, c'est un super outil pour aller contacter. Derrière, je fais une démarche de connexion, qu'on va voir après. C'est un super outil, mais pour trouver un job, mais ce que je viens de dire là, c'est valable pour faire une prospection commerciale, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ça change un peu la donne, moi je trouve, je dis toujours à des étudiants, mais en fait rêvez votre stage. Changez votre, rêvez votre stage, imagine, oh, j'aimerais bien travailler au service racket de chez Decathlon, j'en sais rien, au service sport de... Eh bien, vous pouvez, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont chez Decathlon, qui ont un profil LinkedIn et qui sont au service racket. je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Voilà, donc c est, c est, la recherche, elle est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante dans LinkedIn. Et il y a des nouveautés dans LinkedIn par rapport à ça, notamment le fait qu'il y a des rubriques supplémentaires. Vous pouvez chercher des personnes, vous pouvez chercher des pages, vous pouvez chercher euh, des entreprises, des groupes, des écoles, des événements, des cours, des services, du contenu. Bref, vous, pouvez, vous avez accès à tous ces profils, toutes ces pages, tous les contenus publiés, etc., etc. Donc c'est un formidable moteur de recherche, finalement, presque plus professionnel que Google, plus fermé que Google, mais qui est énorme. Alors quand vous faites une demande de connexion, je suis étudiant forcément par défaut, on va dire que j'ai un point faible, entre guillemets, c'est que je suis étudiant et que du coup, j'ai peu de. je me dis que j'ai peu de chance que la personne accepte ma demande de connexion. Et dans tous les cas, on sort du champ étudiant, motiver la demande de connexion. Vous avez une petite rubrique qui s'appelle « Message ». Alors, je crois qu'elle n'apparaît que sur PC et qu'elle n'apparaît pas sur mobile. Ça, c'est une vraie limite. C'est quand on fait une demande de connexion sur mobile, il n'y a pas cette rubrique « Message ». En tout cas, il y a quelques semaines, ça n'était pas. Euh, et motiver la demande. Moi, je vois trois motivations possibles. Un, on s'est rencontré au Café Outils du Moulin Digital la semaine dernière. Donc on a un point commun qui était, on est au même endroit. Dans la vraie vie. Mm -hmm. La deuxième chose, c'est, euh, j'ai vu dans votre profil que. Vous avez publié un poste la semaine dernière qui m'intéresse parce que. Bref, faire un lien avec l'activité pure LinkedIn. Et troisième motivation, on peut voir les gens qui sont en relation avec les gens. Je peux voir ceux qui sont en relation avec toi dans LinkedIn. Donc, euh, je peux contacter, comme on faisait auparavant, « Est-ce que je peux appeler euh, machin de ta part ?» Quand on appelle quelqu'un de la part 2, on a forcément une réaction qui est plus ouverte, qui est plus positive. Ben voilà, vous avez accès à… Et c'est énorme, le, le, le, exp, c'est exponentiel entre le nombre de relations niveau 1 et le nombre de relations niveau 2. Est-ce que tu peux juste revenir sur pourquoi c'est important, ou pas, de mettre une petite note Je crois que le mot utilisé pour le message, c'est « note ouais. ». Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a pas mal de gens qui, aujourd'hui, disent « Mais pourquoi je dirais oui à une demande de connexion ?» J'en ai déjà tellement. J'en ai déjà tellement. Mm -hmm. Je vais la contrebalancer par le fait qu'il y a une autre tendance, qui est inverse, qui est de dire « enfin, Moi, je dis oui à tout le monde. » Je dis oui bah, à tout le monde parce que je me dis que c'est l'algorithme qui fera son boulot. Et c'est l'algorithme qui fera le, la sélection du contenu qui m'intéresse et qui est du lien avec moi. Et c'est de plus en plus la réalité de ce qui se passe. Mais il y a encore beaucoup de gens qui filtrent et qui font un, un réseau qu'ils disent qu'un réseau qualifié est plus intéressant qu'un réseau quantité. Euh, donc ces gens-là, ben, ils feront non, ils répondent non. Donc pour éviter cette réponse négative, ben, ça peut être une manière d'aboutir à une réponse positive. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le fait qu'on a plus tendance à répondre à quelqu'un qui nous envoie une note pas si Enfin, on peut répondre euh, simplement à mmh. « oui, j'accepte », mais souvent, on, entre guillemets, on fait une petite réponse, et du coup, on, soit on entretient une relation existante, soit on l'amorce. Exactement. Et en plus de ça, c'est que le premier, la première note d'invitation, elle est historisée dans sa, dans son, dans sa messagerie privée. Donc on a aussi ce le premier lien de discussion qui est, qui est historisé dans la, la messagerie. Donc et en plus ça montre un effort quelque part qui est récompensé par une, un nombre d'ouvertures possibles plus importants. Non. En fait, du moment que vous avez répondu oui, vous êtes dans le réseau, du moment que les gens ont répondu oui, ils sont dans votre réseau, et le réseau il est constitué comme ça. Et, et l'idée c'est d'avoir un. Moi je pense d'avoir un maximum de réseaux. Et LinkedIn le favorise et le privilégie. Les gens qui ont un maximum de réseaux. Euh, Alors, ce n'est pas que ça qui a l'intérêt, mais ne, ne vous limitez pas. Moi, je pense, pense que le, le conseil, c'est de ne vous limitez pas. Non, non, non. non. Le nombre de connexions, il n'est pas si grand que ça. Euh, nombre... D'ailleurs, il est limité, c'est une nouveauté de 2021. Avant, on pouvait inviter autant qu'on voulait. Enfin, il y avait une limites, mais qui était tellement haute qu'on pouvait inviter tellement, autant qu'on voulait. Donc il y a beaucoup de commerciaux qui, qui allaient, qui allaient qui allaient. Aujourd'hui, ils ont bridé ça et maintenant, c'est 100 invitations maximum par semaine. Franchement, c'est largement suffisant pour faire son réseau. Mais en tout cas, il bride un peu les, les, les spammers de, de, de code. Et puis, je crois que sur les spams, Jean-Philippe, tu vas en parler après. Oui. Troisième rubrique, et c'est celle-là que je voudrais pousser un peu plus, c'est le, le contenu. On a un profil, on a un réseau, et travaillons-le. Et travaillons-le à travers le contenu. Et le contenu, c'est comme tous les réseaux sociaux. Lorsque vous allez publier du contenu, il va apparaître dans le fil d'actualité des autres personnes qui sont... Dans votre réseau, certes, mais pas que. C'est plus large que ça. Euh, ça, c'est des chiffres à peu près classiques, mais qui sont vrais sur LinkedIn. Il y a un seul pourcent de personnes qui publient dans LinkedIn. Un seul pourcent des profils LinkedIn actifs qui publient. Finalement, ça ne fait pas grand monde en France. Ça fait 100 000 personnes par semaine. En gros, il y a matière à se faire remarquer. Mais quand j'ai dit « se faire remarquer », il y a matière à exister. Il y a matière à ce que votre contenu soit trouvable, bien plus que dans Facebook qui a un volume utilisateur très fort, qui a un volume de publications encore plus fort. Et c'est encore possible aujourd'hui dans LinkedIn d'apparaître assez haut et d'apparaître avec un flux avec une portée pardon, importante. Alors l'algorithme, le fameux algorithme de LinkedIn. Comme tous les algorithmes, il travaille en trois étapes. Un, il évalue. Deux, il analyse. Et trois, il prévoit. Alors comment il analyse Il analyse d'abord qui vous êtes. Euh, et qui vous êtes, vous avez tous accès, et tout le monde va le faire maintenant, je sais, vous avez accès à un score dans LinkedIn qui s'appelle le SSI, et ce score permet de savoir sur 100, alors vous n'aurez jamais 100, hein, parce que 100, il faut passer en mode payant. Euh, euh, et, me, déjà, et même 80... 80, déjà, c'est au-delà de 80, je crois que c'est au-delà de 80, c'est payant. Donc, à partir de là, on commence à se rassurer, à se dire voilà. qu'on peut s'améliorer, mais que... Mais le mot est prononcé, c'est s'améliorer. L'idée, c'est que possible. le score absolu, il n'a pas forcément de sens. C'est se dire, si je suis à 23 aujourd'hui, et que je suis à 18 la semaine prochaine, bah, c'est qu'il y a un truc mmh. qui, que LinkedIn n'a pas bien interprété. L'idée, c'est de s'approcher de 70, 80, ça serait... Et il change tout le temps, hein. Ce score n'est jamais, jamais stable, il change en fonction de votre activité à vous dans LinkedIn. Donc, pour y accéder, LinkedIn.com/sales/ssi, c'est public, c'est ouvert, c'est gratuit. Et vous avez quatre rubriques qui comportent chacune 25 points et qui vous donnent un score global sur 100. Voilà. Deuxième chose, LinkedIn classe, alors les termes sont incroyables, il vous classe comme potentiellement expert absolu. Enfin, je trouve ça génial. Comme un... Et c'est facile d'être expert absolu. Et f... Alors, si on cherche de l du travail, il faut l'être. Vraiment. Parce que en fait, les recruteurs, en fait, dans les classements des profils qui vont sortir, les experts absolus sortent en premier. Donc, et ce n'est pas compliqué. Ça tient en gros à la complétude du profil. Si le profil n'est pas complet, c'est plus compliqué. Donc complétez-le au maximum, faites-le vivre et vous serez rapidement expert absolu. Et puis, ayez un réseau. Est-ce qu'on peut juste préciser que expert absolu, c'est pas sur une thématique, c'est vous êtes expert absolu de l'utilisation de LinkedIn Exactement. Voilà. De façon générale, c'est un terme très générique, il n'y a pas vocation à... Ça, ça fait du bien à l'ego, mais c'est pas... Ok. Deuxième évaluation, c'est le contenu. Je fais un poste, je prépare un poste, je l'écris, je mets une photo, je mets un texte, je mets un lien URL, je mets des guillemets, je mets des espaces, je mets des trucs. Et LinkedIn l'algorithme, pardon, l'analyse avant même que je le qu'il qu le diffuse, lui, à des personnes. Il analyse à travers le contenu, mais de façon incroyable, hein. les mots qui sont utilisés, les personnes qui sont citées, les hashtags qui sont utilisés, la cohérence des hashtags. Et ça, c'est assez bizarre, mais par exemple, si vous mettez des hashtags qui n'ont qui ont aucun lien entre eux, eh bien, LinkedIn ne sait pas quel contenu, de quoi ça parle, en fait. Et comme les hashtags ont un poids plus important qu'un mot classique, il ne saura plus comment le pousser. Donc, si vous mettez les hashtags, maximum 3 et trois qui sont cohérents entre eux. Et on n'est pas sur Instagram, là. Hein. on n'est pas sur euh, Facebook non plus. On, on, ben, finalement, moi, je le fais, mais c'est dommage. En fait, pour rencontre, je ne le ferai plus. Euh, mettez pas un hashtag, ça, hashtag sympa, parce que hashtag sympa, finalement, ça va perturber LinkedIn qui, l'algorithme, dit, mais c'est quoi ce truc? Ça euh, voilà. bah, aussi, tu travailles dans l'humour. Il voilà, voilà. euh, y a des trucs aussi sur la facilité de lecture. Si votre poste fait X milliers de caractères et c'est tout serré, et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ligne d'interspace, ça va compliquer la lecture et l'algorithme vous pénalise. Donc aérez vos postes, surtout que vous allez voir après qu'il a augmenté le nombre de caractères possibles. Euh, voilà, le, il va analyser si c'est un texte lourd, court, un texte long, enfin lourd, mais court, euh, des images, des carousels, des PDF, euh, il va tout analyser et en fonction de ça, il va attribuer un score, évidemment qu'on ne connaît pas, et ce score-là va va donner la portée potentielle du poste. Et une fois qu'il a fait ça, il va commencer à le tester. Et il va l'envoyer à quelques personnes. Et la photo elle n'a rien à voir, du tout coup, avec le sujet. <rire> Et il va commencer à analyser l'engagement. Ah, pardon, il faut que je recharge. Parce que... L'engagement, c'est l'interaction que les autres utilisateurs vont faire de son poste. Ah. Donc, tu disais l'algorithme, trois temps le premier, il évalue, donc ouais. euh, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un, un score par profil. Ouais. Ensuite, il analyse un petit peu le, le contexte, l'environnement dans lequel on publie, on évolue, etc. Et par la suite, quand on propose du contenu, il attribue une note, c'est ça C'est ça. Il attribue une note et euh, cette note-là, il va la tester auprès d'un premier cercle de personnes. Et il va regarder ce qui se passe. Il va regarder, euh, est-ce qu'il y a de l'interaction L'interaction, c'est un like un partage, un commentaire ou un clic. C'est quatre modalités qui existent. Euh, le, le top du top, ça a toujours été le commentaire. Il y a des gens qui ont dit que ce n'était pas vrai, puis maintenant, ça revient. Effectivement, le top du top, c'est le commentaire, les commentaires qui peuvent arriver sur un post. Euh... Donc, si on veut être sympa avec quelqu'un, on met un pouce, mais on commente en plus. Si vous voulez être sympa avec quelqu'un, c'est ce ouais. que tu viens de dire. On peut... On peut liker, on peut même pourquoi pas partager, mais surtout on peut commenter. On partage si ça a un sens avec son univers professionnel. Exactement. Parce que sinon, de nouveau, on crée de la confusion dans la l'algorithme, etc. Exactement. Il y a une nouveauté dans les commentaires. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez récent ça. Lorsque vous écrivez un commentaire, tout de suite, il vous propose la rubrique que j'ai mis en dessous. Il vous propose de transformer votre commentaire en poste. Alors ça veut dire que si vous mettez top, merci, ce n'est pas un, un poste logique, si vous écrivez un commentaire un peu long, un peu de fond, un peu etc, mmh. ce commentaire-là, vous pouvez appuyer sur le bouton simplement « transformer en poste » et il devient un poste, que vous pouvez rajouter une image, vous pouvez rajouter un contenu un peu plus visuel, et votre contenu commentaire devient poste. Donc on peut légèrement reformater Oui. En fait, il vous, propo, il vous, il vous le propose en, re, en poste non, non posté, <rire> en brouillon, quoi. Il y a une deuxième chose qui compte, c'est le « day well time ». Le « day well time », c'est le temps d'interaction. Au-delà du volume d'interaction, c'est le temps que les gens vont prendre sur votre contenu. Euh, donc, attention à ça, ne pas jouer, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent « Ah ben, tiens, dans ce cas-là, je vais faire un truc, je vais faire un poste long. » Parce que les gens vont lire plus longtemps. Ça joue quand même. Hein. Si vous faites euh, du texte avec 1500 caractères, que vous espacez avec des lignes, les gens vont prendre, prendre plus de temps. C'est tout bête. Oui, mais s'il y a mais pas, pas de contenu, temps, moi, ben, voilà. je vais m'épargner la fin du, du exactement. texte exactement mmh. mais ça c'est intéressant ça veut dire que c'est le temps de, que les gens passent sur votre contenu qui mmh. devient le critère principal plutôt que le volume mais ça a du sens les deux ont, ont, ont rien hein, évidemment le nombre de, le volume a, inclut le, le temps Et il faut pas oublier non plus que l'algorithme il va évaluer aussi ce qui est négatif si des gens masquent votre poste si des gens signale votre poste, alors ça c'est le pire, ou ne suivent plus votre profil, ben pour eux c'est un indicateur négatif, ils vont limiter la portée. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour faire une incise sur, tu parlais des, des commerciaux, et c'est vrai que, et c'est normal, hein, LinkedIn est un réseau prof, social professionnel, du coup c'est très tentant de faire beaucoup de prospection là-dessus, pour ceux qui systématisent vraiment, qui industrialisent euh, le, cette approche, il euh, y a un effet un peu négatif. Moi, je reçois euh, mmh. dans ma messagerie, donc je m'attends à avoir un message qui m'est personnel, mais en fait, je me rends compte que c'est un message qui est automatique où euh, on a vaguement, euh, où à chaque fois, on, on me demande comment je vais alors que je n'ai peut-être même jamais rencontré cette personne. Euh, et, et en fait, finalement, j'ai très envie de me désabonner ou de masquer ce profil là mm. et donc sans le savoir en fait ce, ce commercial là est pénalisé dans son dans dans son comment son indicateur son taux son, son, son cumul de points son cumul de points ça. <rire> ouais, mm. donc voilà Alors, mm. comme tu le disais on reste sur un, tout... un réseau social humain et du coup d'humain à humain c'est vrai que beaucoup de commerciaux utilisent ça, mais même pas que des commerciaux, hein, dans l'immobilier, dans l'assurance, on reçoit beaucoup de messages automatisés, on sent bien que c'est de automatisme. Et il mis sur le volume, mmh. mais about, ça aboutit à une mauvaise image de LinkedIn d'ailleurs, donc il est en train d'un petit peu fermer un peu ça. Et puis une fois que l'algorithme a analysé ça, eh bien, il va choisir d'étendre ou pas, en fonction de la, du day well time, du temps d'interaction et du volume d'interaction, il dit « waouh, ce que tu as publié Marie hier, euh... non pas hier » que tu as publié dans l'heure qui vient de passer. Parce que c'est l'heure qui, qui suit qui est la plus importante. L'heure, du coup, ça, rend, ça repousse à choisir l'heure, mais l'heure qui suit devient est vraiment très importante pour l'algorithme, en disant dans cette heure-là, wow, le premier cercle qui j'ai envoyé, ils ont, ils ont, ils ont, il y en a plein qui ont liké, qui ont partagé, qui ont qu on commenté, qui ont cliqué, etc. Donc j'ai tant, j'ai Donc tu veux dire que si je me lance dans un poste à 11h du soir, c'est... Pas bien. C'est pas terrible <rire> Non. non. C'est vraiment pas terrible. Non plus. On est sur Facebook, parfait, et LinkedIn, non. Et puis, alors, petit détail, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des gens humains chez LinkedIn qui choisissent à la main d'augmenter de de, de, la portée ou de la freiner. Alors, ce n'est pas forcément sur tous les postes, mais il y a des postes qui, naturellement, par l'algorithme, sont poussés fort, ils vont vérifier. il y a un truc bizarre. Et, des, et voilà, donc ils vont avoir un rôle, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des, des gens qui sont dans une équipe et qui poussent ou pas ou, des postes. Alors comment on fait du coup pour euh, augmenter sa, sa, sa portée euh, par rapport à ça bah, Du coup les images, évidemment les images vont avoir un impact sur la réaction. Euh, une mais image va pouvoir interpeller, va pouvoir... Euh, surprendre va pouvoir aussi attirer va pouvoir peu importe oui. tout simplement parce qu'elle apparaît dans le fil et que ça accroche l'œil pour la suite qui est le texte ce qui est la même chose pour les vidéos d'ailleurs j'en profite pour ce qu'il dire ce qu'après petite parenthèse sur les vidéos comme LinkedIn n'aime pas que vous sortiez de chez lui uploader vos vidéos dans LinkedIn plutôt que de faire un lien d'une vidéo YouTube par exemple ça veut dire qu'on télécharge oui, pardon dans, directement sur, sur ouais. une... le texte petite précision il y a une nouveauté euh, que j'ai mis là, mais j'ai pas. Euh, le, le nombre de caractères passait de 1300 à 3000 caractères dans un poste. Du coup, c'est en train de remettre en cause les articles, parce que les articles avaient la particularité d'être beaucoup plus longs en termes de contenu. Mais finalement, les posts deviennent longs en termes de contenu. Donc, on pense que le poste va devenir référençable sur Google bientôt, et que du coup, l'article va disparaître. Et du coup, ça, c'est une vraie nouveauté qui n'est pas encore euh, du tout... C'est une supposition plutôt pour l'instant, mais ça paraîtrait être le... Et puis, du coup, ça fait aussi autre chose, c'est que ça vient con concurrencer vos articles de blog. LinkedIn vous propose un, un format qui est le même que vos articles de blog, avec une portée qui est potentiellement plus forte parce que les gens sont là. Alors que sur votre site, il faut qu'ils viennent. Donc, ils sont en train de, finalement, ils veulent vous, ré, vous le laisser chez lui. Euh, article versus post, j'en ai déjà parlé. Euh, euh, voilà. Et puis le contenu qui engage, donc qui donne envie d'interagir, bah, il, il y a des touches intéressantes. La touche, alors, attention, il y a. Une, moi, je trouve que citer des personnes dans un, un post LinkedIn devient très important, puisqu'en fait, ces gens-là sont cités. Donc quelque part, on est cité, on a un premier envie, c'est de. Likez, partagez, commentez. C'est tout bête, mais c'est humain presque. Euh, tiens, on parle de nous, ah, bon ben merci. Juste un petit merci déjà, ça fait de l'interaction. Donc choisissez bien qui vous citez, et n'hésitez pas à citer. Euh, tout à l'heure, on en a déjà parlé, mais dans le terme de contenu, n'hésitez pas à donner aussi. Plus vous donnez, plus vous allez recevoir. On est sur un réseau social, c'est assez classique, mais finalement, ce n'est pas toujours évident. Donnez des conseils, donnez votre expertise Donnez vos tutos, donnez vos idées, donnez, donnez, donnez, donnez vous allez recevoir. Et c'est ce que tu vas faire dans la slide d'après, donner les meilleurs euh, trucs et astuces. <rire> je ne me rappelle plus ce que je fais dans la slide d'après. <rire> euh, puis soyez humain, soyez humain aussi. Plus vous serez humain, moins on sentira que c'est du formaté, du, de la plaquette, et plus ça sera susceptible d'aller sur de l'engagement. Euh, le contenu qui est favorable à ce temps d'interaction, ben évidemment qu'un texte long, va être plus long à lire qu'un texte de course. Voilà. Les vidéos, les carousels. Les carousels, c'est un PDF que vous allez importer et qui va apparaître sous forme d'images. 1, 2, 3, 4. Et puis vous allez pouvoir faire défiler votre carrousel. Évidemment, un carousel va être plus long à lire et va renforcer votre day -well time, votre temps d'interaction. Euh, nouveauté dans le contenu, les stories, c'est fini. Ça n'a pas duré longtemps sur LinkedIn. Ils se sont dit, tiens, on va faire comme les autres. Et après, ils se dit, oh, puis non, ça marche pas. Et donc, ils ont arrêté les stories tout récemment. Mmh. J'en profite juste pour dire qu'il y a des questions dans le chat, mais là, on, on, on finit peut-être avec les, ouais, les, vraiment presque, les trucs à retenir, et puis bout, après, on répond hein. à vos mmh. questions, mmh. si vous Donc, si on veut retenir quelques éléments, la première chose, c'est ce qu'on appelle l'heure, la golden hour. C'est l'heure de publication qui va suivre votre, votre poste. Elles deviennent très importante. Alors, par rapport aux heures, il n'y a pas de règles, attention, y a pas de, on voit plein d'articles là-dessus. C'est le matin, à midi et en fin de journée. Le mardi au jeudi. C'est des tendances. Plutôt le matin, euh, alors après entre 8 et 10, entre midi et 2, et le soir entre 17 et 19, 17 et 18 plutôt même. Et le mardi, le mercredi et le jeudi. Euh, N'hésitez pas à citer d'autres profils, j'en ai déjà parlé. Mais si vous voulez que les gens réagissent, est-ce que vous, vous réagissez Si vous voulez que les gens cliquent, partagent, commentent, est-ce que vous, vous le faites Si vous ne le faites pas, ils n'auront pas envie de le faire. Si vous le faites sur leur profil, sur leur publication, pardon, ils auront envie de vous rendre l'appareil. Donc, il y a une espèce d'échange qui est à faire, en, en quelque sorte, quel est votre capital réactionnel. Voilà. Euh, un maximum de contenu natif. Natif, ça veut dire qu'il est chez LinkedIn et pas ailleurs. Les vidéos, c'est vrai que les liens externes, LinkedIn ne les, les apprécie pas, mais n'hésitez pas à en mettre quand même. Souvent, on voit, il faut en mettre dans les commentaires, ça c'est laissé tomber. Insérez naturellement votre contenu. Si votre contenu, il est... Un, il est en partie court dans LinkedIn et sur un article de fond sur votre blog, c'est pas grave et la pénalité sera pas, pas bloquante. Justement puisque tu en arrives à, à, aux questions de, de contenu, euh, il y a des personnes qui se. Qui se... Alors peut-être pas qui s'inquiète, mais qui s'interroge sur, mais finalement, euh, si je produis du contenu en dehors de LinkedIn et que je dois le reporter sur LinkedIn, est-ce que ça fait doublon Est-ce que j'ai intérêt à faire doublon Est-ce que, est que ça peut diluer euh, ce que je, la, la portée de ce que je peux proposer Ou au contraire Oui, mais je n'aurais pas dupliqué le contenu tel quel. J'aurais fait peut-être l'article de fond ailleurs quelque part, pourquoi pas, et puis un extract avec une, une sorte de teasing dans, dans LinkedIn qui vous repointe vers la page de, de l'article qui est sur votre site ou sur votre blog. Il euh, y a une chose importante, c'est la, la régularité, euh, la fréquence de, de postes. Donc, il euh, n'y euh, a pas de règle non plus. Hein. Ne pensez pas que ça va être, on va vous dire trois fois par jour. Au contraire, c'est pénalisant. C'est plutôt maximum une fois par jour. Euh, et si c'est une fois par semaine, ce n'est pas grave. Par contre, si c'est une fois par semaine pendant deux mois et après plus rien pendant six mois, LinkedIn le sait, ça le voit et il vous pénalise pour la suite. Donc, soyez plutôt régulier que fréquent. Voilà. Euh... Donc, ça, c'est vraiment un truc à retenir parce qu'on le voit dans le chat, mais on l'a vu aussi dans la salle. C'est vraiment une question qui revient super souvent. Donc, publier quand même relativement régulièrement. Et le deuxième élément où vraiment, ça, c'est une grosse nouveauté que tu voulais mettre en avant. Euh, pardon, juste pour veux oui, dire, c'est publier ou partager oui. Parce que le contenu, ce n'est pas forcément du contenu que vous allez imaginer vous. Souvent on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire Qu'est-ce que je vais pouvoir publier Mais il y a du contenu que vous allez pouvoir repérer, qui, qui vous, qui vous, que vous aimez, mm. qui, qui, vous, qui vous semble euh, en lien avec ce que vous faites, qui vous semble. qui mm. vous tient à cœur, que. Voilà, n'hésitez pas à le partager. Ça fait une... Et puis en partageant, comment. Enfin dites pourquoi vous le partagez, pardon. C'est ce que tu disais à Juliette, pas juste merci top, c voilà. euh, mais de dire j'ai aimé parce que. Parce que. Mmh. Et du coup, ça devient un poste, mais le contenu même, il est ailleurs que chez vous. Donc, ça fait partie d'une fréquence de publication. Et alors, justement, pourquoi c'est aussi important de le faire Tu as gardé euh, le, ouais, la grosse pépite slide. pour la fin. Ouais, en fait, il y a un crédit de publication qui vous attribue chaque jour. Et ce crédit, il est dégrévé au fur et à mesure de votre activité. Euh, en clair, si vous partagez un, un poste d'un autre le matin et que derrière vous publiez, votre crédit est plus aussi fort qu'avant. Du coup, il y a une tendance qui est poster puis partager plutôt que partager puis poster. Et si vous postez le matin et l'après-midi, votre deuxième poste est la moins de portée. Parce que le crédit de publication il est moins fort parce qu'il a été dégrévé, enfin il a été euh, dis, euh, entamé. entamé, merci, mmh. par le premier poste. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas publier. mais Attention, c'est pas des règles absolues, mais pas publier plusieurs fois par jour parce que votre deuxième post, vos postes d'après sont mangés par le premier. En fait. Et alors justement, Jean-Philippe, moi dans ma semaine, euh, le moment, les, le temps que j'ai à consacrer à LinkedIn, il est quand même compté. Et finalement, euh, là, euh, j'ai du temps où je me sens euh, en, en écriture. Il euh, y en a deux, trois, quatre qui me viennent. Et tu me dis de ne pas faire tout le même jour, mais comment je peux faire ben, faire un calendrier de publication euh, qui peut se faire via un outil ou, ou par Excel. Hein, euh, par Excel ouais. le, le contenu, tu le gardes tu, tu, tu, tu, et tu le publies le lendemain. Tu, alors, pas, pas si c'est un dimanche mais, ou un samedi. Tu attends la semaine d'après, mais c'est vrai que c'est... Donc, euh, je peux préparer des choses en avance, voilà. justement, pour euh, ce qu'on disait, maintenir une, une régularité euh, un peu à, à, à économie d'énergie. Et on sait et on félicite. Il y a des gens qui ont des calendriers de publication qui sont hyper régulier. Voilà. On a un peu débordé, mais on est prêt à discuter avec les personnes qui sont euh, éventuellement... qui, qui ont des questions eu, éventuelles. Euh, il y a eu plein sont, de questions euh, dans le chat, mais on peut aussi en avoir euh, dans la salle. Oui, deux questions. Ouais, on va, un commentaire sur les calendriers de publication. Il y a des outils qui sont super efficaces, qui permettent vraiment de stocker, en fait, de se faire un, un stock, qui après va renvoyer aux heures qu'on a prédéfinies. Donc on peut et fait, vraiment faire ça en on le fait quand on a le temps et ça publie de façon révisée. Vous savez qu'il y a des outils qui existent qui permettent de, de, de préparer ces publications, de les planifier en fait, et ensuite qu'elles soient automatiquement publiées. Outsuite par exemple ça, Buffer, ouais. Buffer. voilà. Buffer et Outsuite mmh. sont les deux outils principaux qu'on qu a pu repérer là-dessus. Bah justement, il y avait Anne qui avait une question là-dessus qui disait « Publier grâce à Publer, Later ou Buffer, est-ce que c'est pénalisant ?» Je pas. Pas, ne hein. sais pas, je ne pense pas, parce que c'est les outils qui sont justement identifiés par ces réseaux sociaux. Qui sont... Je ne pense pas. D'ailleurs, la publication, elle se fait derrière, dans l'outil. Hein. enfin, Elle se fait dans LinkedIn, mm. via un outil intermédiaire, mais c'est LinkedIn qui l'envoie. Et c'est par l'algorithme de LinkedIn qui derrière qui l'envoie. Donc, euh, non, je ne pense pas. Madame Julien J'ai un retour d'expérience concernant le volume de publication. Euh, c'est une demande qui m'avait été faite par... Euh... Euh, des partenaires, publiés pour un festival euh, du film, euh, publiés plusieurs fois par jour. Et on m'avait dit, euh, oui, oui, il faut publier un max sur LinkedIn pour avoir euh, euh, le maximum de vues, sauf que concrètement, moi j'ai vu en termes de stats, euh, c'est pratiquement divisé par deux, le nombre de vues. Donc, il y a un témoignage qui est fait ici dans la salle qui montre qu'effectivement, la publication, on va dire, massive par jour, ou, plus, ou en tout cas fréquente par jour, ben, ça vient diminuer finalement la portée des publications qui sont faites au fur et à mesure de la journée euh, donc ça confirme en fait euh, ce qui mm. semblerait être ce fameux crédit de publication qui vous attribuez et qui est remis à, à zéro chaque jour en fait il y a Céline qui pose une question mais je ne suis pas sûre peut-être qu'elle euh, peut préciser dans le chat, elle dit que conseillez-vous avoir un profil pro entrepreneur et perso ou un seul donc peut-être que Céline profil. peut non, a, préciser euh, sur LinkedIn il y a un seul profil il n'y a pas euh, euh, souvent, dans, on fait de la comparaison avec du Facebook, il y a un seul profil qui est créé et c'est un profil pro. Mais attention, pro ça ne veut pas dire pas humain, ça, mmh. pro ça ne veut pas dire pas ses spécificités personnelles. Euh, c'est ce que j'essaie de faire passer tout à l'heure dans, dans le profil. C'est qui vous êtes. Voilà. Mmh. Qui vous êtes et lorsque vous arrivez dans un lieu de travail, comment vous êtes, qui vous êtes, avec quelle personnalité vous êtes mmh. Est-ce éventuellement euh, la question peut se poser pour les gens qui sont dits slasheurs Tu disais, euh, un des éléments de notation, c'est la cohérence. Est-ce que si moi j'ai deux alors métiers, je ne sais pas si c'est le terme qui est adapté, mais si j'ai vraiment deux activités, mmh. euh, par exemple, mmh. bah, ce que je fais au moulin digital ou ce que je pourrais faire à titre personnel comme mmh. deuxième activité, est-ce que là, la question d'avoir deux comptes non. se pose ou pas Non, euh, ce n'est pas, pas intéressant d'avoir deux profils. Par contre, c'est un cas complexe euh, parce que LinkedIn ne saura pas forcément bien vous repérer comme étant, euh, est-ce que tu es plutôt artiste peintre le soir ou est-ce que tu es plutôt chargé de transition digitale au Moulin à la journée, je ne sais pas. Ça, c'est un, un seul profil par personne, ça c'est sûr. Quand on a différentes compétences, voire même différents métiers, il y a des gens qui ont des contrats, euh, un contrat le lundi-mardi, un contrat le mercredi jeudi vendredi, ça reste compliqué aujourd'hui. LinkedIn peut faire des profils dans différentes langues, Mmh. mais on ne peut pas faire des profils par différents métiers, pour l'instant en tout cas. Donc c'est un cas complexe. Oui, Juliette. Je rejoins ta remarque à propos du profil bilingue. Concrètement, moi j'avais fait un profil bilingue, ça ne m'apporte rien et c'est normal, parce que ce n'est pas du tout les mêmes audiences. Donc la question que je me posais, c'était est-ce que ce n'est pas préférable de créer un deuxième profil en anglais avec une audience internationale plutôt qu'avoir... Euh... La question est liée au profil multi, enfin avec plusieurs langues, parce que en fait, LinkedIn propose une fonctionnalité qui est de, trans, enfin de recréer un autre profil avec votre même base, euh, avec votre même compte, pardon, mais dans une autre langue. Et la question est, est-ce que c'est n'est pas plus intéressant de créer deux profils avec deux langues différentes Moi, je pense pas, parce que LinkedIn va repérer que vous êtes la même personne, en fait, euh, et du coup, il va vous pénaliser. Mais c'est vrai que le profil en langue, et, en langue étrangère, euh, si l'audience n'est pas la même, en fait, ben, il faut l'agréger. En fait, il faut avoir une audience beaucoup plus large. Et c'est le contenu qui fera la différence. Et C'est l'algorithme qui va arriver à déterminer le contenu. Là encore, l'algorithme, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre ami. Transform, Transformez-le en ennemi au départ, puisqu'il est là pour filtrer. Donc c'est votre ennemi. Transformez-le en ami, parce qu'il va mieux vous comprendre. Et il sera à plus à même de pousser votre contenu à plus de monde. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question ouais. Alors, il euh, y a Aline qui demande le carrousel. comment ça marche exactement, où est-ce qu'on peut le faire C'est tout simple, en fait, vous avez, il faut au préalable avoir un PDF. Mm -hmm. Ce PDF, vous l'importez dans le poste, vous rédigez un poste, euh, et vous avez une petite, une, petite, une petite icône, je vais vous montrer, hein. une petite icône qui s'appelle euh, PDF, je crois, ou carrousel, je ne sais plus, et il va vous demander d'aller chercher votre pdf dans votre machine, dans votre téléphone. Vous l'importez et automatiquement chaque slide de votre pdf devient un écran. Voilà, pour les... Pour les jusqu'à la limite de... Alors après, il ne faut pas faire des pdf de 46 pages. Une dizaine, c'est le grand maxi. Un carousel d'une dizaine de slides, c'est le grand maxi. Les gens vont se lasser. On va chercher le day -well time absolument. Mais attention à ne pas lasser les gens. Hein. Le dial -well time c'est... C'est une résultante. Bon, et eh bien Jean-Philippe, je crois qu'on va tous te remercier. Merci à toi, Marie. Euh, on va remercier aussi les gens qui étaient présents dans la salle. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour euh, nous soutenir. Merci aux gens qui sont et étaient sur le chat. Euh, et, et bravo d'ailleurs euh, de s'être lancé dans une grande chaîne de l'entraide. Vraiment, ils ont partagé plein, plein d'astuces entre Super. eux. J'ai J'ai cherché moi aussi. Alors, du coup. Euh, certains nous ont souhaité les vœux de bonne année, nous oui, on ne l'a pas, pas fait. Tu y pensais tout à l'heure. Donc, euh, bah, merci. Et puis, et très bonne année à vous tous et puis peut-être qu'on peut se donner rendez-vous pour euh, parler podcast Par les podcasts, le prochain Café Outil, le premier vendredi du mois de février, je crois que c'est le 4 mais j'ai un doute 4 voilà, 4 février à 9h et donc euh, on vous dira si on est sur Youtube, sur LinkedIn euh, etc on vous dit à bientôt, merci merci Marie, au revoir oui.